Moi, je parle d'EPS, de donc euh, d'éducation physique, mais c'est bien euh, d'élargir le projet à une chaîne éditoriale de création de scénarios pédagogiques. Donc en fait on avait un site internet euh, euh, réalisé par deux profs de sport euh, de l'UFM, euh, Jean-Paul et Martine Gérard, très connus dans le monde de l'EPS apparemment. C'était un site qui comprenait euh, un nombre très important d'activités pédagogiques en EPS. Donc euh, d'exemple comment pour que le, le prof en fait d'EPS prenne en, en, en main, en fait propose des activités physiques, donc tout le déroulé avec le matériel, etc. C'était un site en HTML qui date de peut-être 15 ans. Ouais et qui était extrêmement consultée, mais effectivement après la technologie était un peu dépassée. Donc on pouvait voir sur ce site un modèle unique de fiches qui était récurrente et euh, depuis le début, euh, donc, euh, ce couple un peu atypique d'enseignants avait une forte envie de mutualiser et leur but c'était que chacun envoie, donc chaque prof euh, envoie les, les fiches d'activité physique et ça c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui s'était réellement mis en place. Et en fait, c'est dans le cadre d'une formation Opal, donc je l'ai représentais Opal, et euh, ça s'est vite transformé en discussion par rapport à ce site, et c'est comme ça qu'est née euh, l'idée du, du projet euh, qui a pris le nom plus tard de Réunia. Donc on a euh, ouais, une petite euh, coquille, c'est pas un projet UVED, c'est un projet euh, UV2S, qui nous a permis, alors parce que euh, moi j'ai essayé la formation Scénario Builder il y a... Quelques années, euh, j'ai vite abandonné. Je n'ai pas euh, réellement le temps de m'impliquer dans la création d'une euh, chaîne éditoriale. Donc, il nous fallait euh, un financement. Donc, on a déposé un projet euh, UV2S. C'est vrai que là, on est vraiment un petit peu à la limite des compétences UV2S parce que c'est effectivement adapté euh, à l'EPS, mais dans le cadre de la préparation au concours. Donc, c'était un petit peu euh, difficile à négocier. On a obtenu quand même euh, un financement. Donc, en fait, dans le site, euh, il y avait un certain nombre de ressources et il fallait faire le tri entre qu'est-ce qui pouvait être vraiment extrait pour une chaîne éditoriale et qu'est-ce qui devait rester en partie site Internet. Et euh, bien sûr, après, il y avait en termes de, de quantité. Dans le premier projet, on ne pouvait pas remédiatiser l'ensemble des fiches parce que le contenu était trop important. Donc quand on a réfléchi sur euh, Réunia, moi ça fait euh, un certain nombre d'années que je travaille avec Scénari, j'avais envie de, de créer une chaîne éditoriale. À la fois on connaît les problématiques de, de maintenance, euh, il faut que ça soit réutilisable, il faut que ça soit mutualisable. Donc on est parti sur une base d'Opal parce que ça semblait euh, le, quand même correspondre au mieux et on voulait réutiliser un certain nombre de fonctionnalités sur la création du, du contenu. Donc l'idée, euh, dans son site, la partie vraiment mutualisable et aussi euh, cette partie qu'on pouvait euh, espérer rendre générique au-delà de la matière euh, d'éducation physique et sportive, c'était les situations d'apprentissage et les unités d'apprentissage. Donc eux, ils avaient ce terme-là. En fait, une situation d'apprentissage, c'est vraiment un scénario pédagogique, une activité qui va être décrite pour une séquence avec des objectifs pédagogiques... Euh, des moyens d'évaluation, un matériel, je vous le présenterai. Donc pour, pour l'enseignant, lui, c'était de, de remédiatiser sa fiche et d'avoir le moins de, de modifications possibles, d'être confort dans cette remédiatisation. Et pour moi, c'était veiller au fait que le, le modèle reste générique et qu'on puisse le réutiliser dans d'autres matières. Et ensuite, l'unité d'apprentissage, qui est en fait une collection de situation par rapport à un objectif plus général, en rajoutant certains éléments. Donc voilà, l'idée vraiment, c'était euh, à la fois de créer un modèle générique et aussi euh, de, là, de mettre en place vraiment cet objectif de mutualisation qui n'avait pas pu être mis en place avec... Euh, euh, avec le site internet euh, statique qui demandait euh, que les enseignants envoient de, des fichiers texte et que ça soit intégré. Donc, je vais vous présenter euh, Réunia directement. Donc, on est parti sur euh, Scénario 4 parce que effectivement déjà, on savait que euh, bon, les possibilités de, de maintenance en interne pour faire évoluer, ça va être très, très limité, et les nouveaux financements aussi. Donc, on a pris de l'avance euh, Scénario 4, euh, venait tout juste de sortir, je crois, quand on a lancé le projet. Donc là, effectivement, on, on présente que ça s'adresse euh, plutôt à des, euh, dans, dans le domaine de l'éducation physique et sportive, euh, mais vous allez voir, le scénario, il est, euh, il est généralisable. Donc, c'est très simple à prendre en main quand on a l'habitude d'Opal. Ça, c'est les situations d'apprentissage. Donc, euh, un titre de la situation, le type d'activité, donc c'est euh, l'élément parent, le niveau les compétences, organisation, consignes. Alors, on a des éléments facultatifs sur les critères de réussite, les critères de réalisation. À la limite, c'est peut-être les termes qui peuvent être adaptés selon les habitudes, mais en fait, on voit que c'est... Euh, et les, les variables didactiques. On a aussi euh, rajouté une rubrique... Là, c'était vraiment moi dans le cadre de faire quelque chose qui soit plus générique et que d'autres personnes puissent se, se, se, l'appréhender. Euh, une autre rubrique où là, le titre, euh, comme dans information en fait, le titre va devenir le titre de la rubrique. Donc, si euh, pour moi dans ma fiche, il me manque un item vraiment que je veux intituler « évaluation », je peux l'ajouter. Donc l'idée c'est vraiment de faire des, des fiches type, euh, je vois sur euh, par exemple le C2I2E où on nous demande de, de remonter comment se passe une, une séance en utilisant les TIS. on pourrait très bien faire ce type de, ce type de scénario. L'enseignant le, a pris en main assez facilement, alors là pour revenir de manière générale, c'était un petit peu difficile au début, parce que lui, il avait l'habitude d'être complètement maître à bord avec son HTML et son, tout son développement. Mais finalement, le fait de, de pouvoir produire rapidement euh, l'a convaincu euh, au niveau de l'utilisation. Donc, en fait, lui, s'est fait euh, un modèle, ici, d'une situation type, pour, euh, pour gagner du temps, en fait. Et tout simplement... Au niveau de la situation, par rapport à nos besoins, sachant qu'on était vraiment aussi dans un budget très restreint, on était obligé de, de calculer au plus juste par rapport à nos besoins, on a fait uniquement une publication PDF. Et pour euh, l'unité d'apprentissage, qui est une collection de fiches, donc on a à peu près les mêmes éléments. Donc, en fait, si on peut dire qu'une situation d'apprentissage, ça va être une journée, la séquence de sport ou d'autres matières, la collection va pouvoir reprendre par rapport à un programme de tel semestre, etc. Euh, donc, on reprend les compétences, les remarques. Donc, ça, c'est par exemple une proposition d'organisation des différentes séquences. Ça reste une proposition et ensuite par un simple euh, glisser déplacer comme une organisation d'un Opal, on met toutes les situations. Donc l'idée là c'est d'avoir un classeur de, de fiches et pour cela, on a euh, mis support web et support PDF parce qu'a priori, la situation d'apprentissage euh, prend euh, vraiment place dans une unité d'apprentissage. Donc au-delà de... En fait, il y, a, il y a deux choses dans le projet. Il y a le projet Réunia qui permet voilà, euh, la création de ces fiches pédagogiques et de ces classeurs de fiches. Et après, une proposition euh, donc, dans le cadre d'un site Internet. Ah oui, alors juste euh, quelques aspects techniques. Donc, je l'ai dit, on s'est basé sur euh, scénario 4. On a regardé une compatibilité sur l'export uniquement pour les tablettes, parce qu'effectivement pour les profs de sport, ça peut être intéressant d'avoir sa fiche pédagogique sur tablette. Euh, ça a été assez peu de modifications, finalement ça passait assez bien, puisqu'on est sur de la lecture PDF, c'était juste ajustement graphique au niveau de la taille. Et on s'est basé sur la charte Bulle. Donc en fait, le site Internet, c'était vraiment l'idée de permettre la diffusion, que le site s'inscrive dans notre système d'information. Donc avec nous, on utilise Typo3 donc pour que ça soit exactement pareil. Et ça nous permettait de, de mettre à jour facilement, mais surtout d'avoir une, une chaîne éditoriale qui soit générique. Donc la dimension mutualisation sur le site En fait, l'enseignant, euh, le, il est euh, complètement ouvert à la mutualisation. Donc, on fournit le la chaîne éditoriale euh, Réunia est disponible euh, à télécharger sur ce site. Donc, euh, le site de tous les projets UNT euh, réalisés par l'Université de la Réunion, unt.univ-reunion.fr, vous retrouverez EPS École. Donc, ici, on présente euh, Réunia. On n'a pas, voilà, pas encore beaucoup diffusé sur des utilisations autres que dans, ce, dans le cadre de ce projet. Et euh, l'enseignant en fait, peut directement télécharger les sources. Donc là, on a bénéficié des évolutions au Scénario 4 avec l'archive .scar, donc ce qui est vraiment beaucoup plus facile. L'idée, c'est que l'enseignant puisse récupérer euh, toutes les sources pour se faire lui-même ses propres collections de fiches parce qu'en fait, les unités d'apprentissage, c'est l'enseignant qui décide du déroulement de chacune de ces séances. Euh, donc, il n'y a euh, voilà, aucune, modifi enfin, aucune modification qui, est, qui est limitée. L'idée, c'est de pouvoir après euh, bah, le recontacter, lui envoyer euh, potentiellement d'autres... Euh, d'autres fiches d'activités pour que ça soit partagé à la communauté des profs de PS et d'un autre côté pour que Réunia puisse être utilisée dans le cadre de scénarios pédagogiques. Donc on peut envisager aussi des modifications de la chaîne éditoriale. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. monsieur Non, j'ai pas vu. réseaux sociaux, d'intégrer des commentaires sur contenus produits avec Ah oui. Ah oui, ça on en avait discuté, euh, Effectivement, ça c'est quelque chose qu'on avait envisagé. Nous, on était très très limités par notre budget, voilà. Ouais. <rire> Clairement, parce qu'on n'a pas de compétences en scénario builder, donc euh, effectivement, tout ce qui est commentaire, ça, ça l'intéresse pour enrichir, parce qu'on sait bien qu'un enseignant, ça va être compliqué pour qu'il euh, euh, fasse une autre fiche, mais par contre, commenter, ajuster, euh, ça pourrait être intéressant, oui. Oui, D'accord. Donc Ouais, ça pourrait ça pourrait être intéressant parce que Ouais. Ah oui. D'accord. Ah ben pourquoi pas Surtout que dans sa formation de préparation au concours, il est plutôt dans cette démarche-là. oui.